Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de 2 astuces et demi, ça fait quelques temps qu'on n'en avait pas fait et il y a une semaine ou deux il m'est arrivé un truc qui m'a donné l'idée de cet épisode et aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut improviser avec n'importe quel matériel si jamais il s'avère que tout nous lâche ou qu'on a mal prévu notre tournage Bon, pour ceux qui ne savent pas, je viens de lancer un nouveau format sur la chaîne qui s'appelle le Chill Talk. Je te laisse en découvrir un peu plus en cliquant par là ou par là. Le premier épisode a donc été tourné dans les locaux de Mademoiselle, qui est un site que j'apprécie beaucoup et ça a été fait avec trois des filles de la rédac, qui sont en l'occurrence Queen Camille, Mimi et Charlie. La rencontre était prévue à peu près une semaine à l'avance, facile. Donc moi, j'avais déjà ramené mes appareils photo, mon micro, celui que j'utilise du coup là. Et aussi un DJI Osmo pour faire une caméra supplémentaire, Bon, il a beau faire un peu de bruit, ça permet d'avoir plusieurs angles de vue et ça rend la vidéo plus sympa. Le problème c'est que, peut-être quelques heures avant d'aller tourner, euh, j'ai voulu finir de préparer mon matériel et je me suis rendu compte que j'avais plus rien. En fait c'est tout simplement une erreur de ma part, mon matériel était bien là, je ne l'avais juste pas rangé au bon endroit, j'avais oublié de le préparer la veille. Et donc je me suis retrouvé à devoir improviser. Du coup, ce qui me restait, c'était un DJI Osmo avec une batterie qui refusait de charger correctement, mon réflexe dont la batterie était pleine, des cartes mémoire qui avaient assez d'espace, ça c'est pas un souci, et un tout petit micro que je mets de temps en temps sur mon smartphone. Sauf que c'est pas un micro très très fou, que la qualité est pas dingue. Du coup, quand vous êtes dans une situation un peu merdique comme ça, vous avez deux choix. Soit vous annulez la vidéo... Soit vraiment, bah, vous regardez un petit peu le matos qui est à votre disposition pour voir si dans l'instant vous ne pouvez pas tenter quelque chose. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'une interview dans un milieu qui était déjà pensé pour de la vidéo, puisque c'est le studio de mademoiselle. Bon, on n'avait pas spécialement non plus de soucis, d'écho ou autre, donc on pouvait utiliser un micro qui était un petit peu moins bon. Ne faites pas forcément ça sur un tournage professionnel. Là, le micro que j'utilise permet de capter une voix de manière assez standard. On peut l'utiliser en intérieur ou en extérieur. Le micro que je branche sur le smartphone. Clairement, tu t'amuses pas à l'utiliser pour un tournage dans la rue. Il y avait aussi ma copine qui m'accompagnait sur le tournage. Du coup, j'ai emprunté son téléphone, j'ai installé une application de dictaphone et j'ai branché le micro. J'ai fait quelques tests parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas monitorer le son, c'est-à-dire vérifier quel est le niveau du son au moment où on parle, via cette application, en tout cas pas correctement. Donc on a testé, on a essayé de réécouter le son avec des écouteurs, à travers haut-parleur du téléphone, ça semblait suffisamment audible et sans trop de bruit. Le deuxième problème qu'on a eu, c'est que le DJI Osmo que j'ai voulu utiliser, et eh ben en fait il a lâché au bout de quelques minutes, parce que sa batterie elle déconne. Alors ça je le savais d'avance, c'est pas tous les DJI Osmo qui sont comme ça, c'est celui-là en particulier qu'un ami m'a prêté, bah, du coup bah, je le savais, c'est pas très grave, du coup j'ai juste une petite partie de la vidéo qui a été filmée avec cet Osmo et le reste c'est un plan fixe. Le problème c'est que si vous filmez en plan fixe une vidéo qui dure à peu près 30 minutes, puisque c'est la durée de la vidéo, je crois qu'elle fait 25 minutes, super chiant et c'est super long donc j'ai utilisé des astuces que j'utilise déjà dans mon travail à côté parce que je suis cadreur et monteur que vous pouvez tenter aussi après là en l'occurrence c'est parce qu'il n'y avait pas forcément besoin que ce soit un résultat hyper méga professionnel et que le plus important c'était le son et non l'image dans la vidéo du coup qu'est-ce que vous pouvez faire si jamais il s'avère que vous avez une caméra qui peut filmer en 2K ou en 4K ce qui n'est pas mon cas vous pouvez zoomer dans l'image une image en 4K vous pouvez zoomer jusqu'à 4 fois dedans du coup vous pouvez changer un petit peu la valeur du plan Simuler des travelling, déplacer l'image, faire ce que vous voulez et la dynamiser un petit peu. C'est ce que j'ai fait en l'occurrence avec la vidéo de Mademoiselle. Il y a des moments, si vous regardez quand l'image est zoomée, bah en fait c'est pas ouf, la qualité est pas tip top. Il y a aussi la compression YouTube qui joue beaucoup. Mais j'ai préféré avoir ça pour me dire que bah, si les gens regardent la vidéo, ils n'ont pas juste une vidéo de trois personnes assises dans un canapé qui échangent avec moi. Il y a ces mouvements-là qui du coup permettent de réveiller un petit peu le spectateur. Et ça c'est quelque chose qui est pas mal, parce que ça veut dire qu'on peut très bien penser qu'on a réussi son projet, qu'on a tourné, et que tout va bien, et puis en fait avoir plein de merde derrière et on peut encore le rattraper en post-production. Alors bien sûr, il y a plein d'autres manières d'avoir des merdes lors d'un tournage et de pouvoir... Il y a énormément d'autres manières bien sûr d'avoir des merdes lors d'un tournage euh, et d'être amené du coup à devoir les corriger au mieux. Et c'est très difficile de pouvoir prévoir tous les cas de figure. En l'occurrence, j'avais de la chance parce que je laisse toujours ce petit micro dans la housse de mes appareils photo parce que je sais qu'il peut me dépanner et je m'arrange toujours pour avoir au moins quelque chose qui puisse dépanner. Si j'avais dû aller sur un gros tournage professionnel, là clairement la solution que j'ai ne passe absolument pas. Vous ne pouvez pas rendre ça par exemple à un client. Même si votre client il est très cool. Là je savais que c'était pour mon propre projet, que la qualité permettait d'avoir un son audible, une image pas dégueulasse. Toi par exemple, c'est quoi les erreurs que tu as déjà faites et que tu aurais bien aimé éviter tu peux me le dire dans mes commentaires. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner pour les autres vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de créer. Ciao